Salut alaikum ycom, la Golf 7.5 GTD donc la rostilée à Golf rostilée. Une euh, chauffe au je le Golf 7.5. Les optiques euh, full LED, les adoucissements hum les feux de jour style, ma passion d'extérieur U, adom je peux te dire chouchou y'a. Le pare-choc, donc le même style, beh uh, elle dit le mais هادي بحالها طويلة واحد الشوية وكاين واحد لا لام زايدة غير في لا الجنب القديمة كانت طويلة من ها طويل و لي ديناميك دي واحد واحد لسطيل. واحد لسطيل. واحد اللي بين euh, les pare-chocs avant arrière ou les badges lesquels ils comme Et ou les feux arrière c'est la suspension donc la suspension c'est ce qu'on a c'est ont le pouces moteur qui coûte 2 litres 184 euh, de la boîte DSG 7 euh, rapports donc dans le dachle, un changement la planche de bord fait avec l'écran tactile donc intelligent ou plus euh, le compteur TFT digital, full digital. Euh, donc les options de la connexion à le téléphone, donc fait déjà Android Auto, CarPlay, Apple CarPlay ou Mirror Link. Euh, Média, je donc le petit téléphone direct Carnet, il connecté à 3G, tu le Wi-Fi. Et maintenant tu connectes le téléphone on, on, on, on, on contrôle les des véhicules. On a qui attaque le moniteur de performance. On a qui attaque les barres, les turbos. on a changé. changer. Qui attaque là Qui attaque des Donc, la barre de qui Je sélection héna entre les modes donc il mode individuel adapté donc héna ben qu'est-ce qu'a d'acquis les direction entraînement donc feu uh, directionnel C uh, C direction, climatisation donc je vous fais les modes qu'on ait mode sport qui est le mode normal ou mode eco euh, entre l'autre climatisation héna qui les réglages pour la place je nous aussi de les he héna ben il a pris le temps mettre les températures, donc le Le téléphone est connecté à Bluetooth, donc il y a un chargement sans fil. Il l'option Les sièges full électrique gardent les positions. On a le volant multifonction, donc un Il a On a le régulateur activé. On fait le mode. a un peu de la voiture, on la vitesse. On la boîte Fumble Sport c'est le FIFA 19 Alors c'est un 19 suspension assez ah, à c'est normal fait 19 et de des amortisseurs sport C'est fait le couple. petit La direction la précise que tu as. peu Sportif, ça um, stable, même fait les virages ou les chiennes. <médiculose> <médiculose>